Wow, Je sais pas où j'ai atterri cette fois-ci, mais j'attends dans la... un mmh. Bon. Je vais continuer un peu par là. Euh, on a besoin d'un... nouveau éco mmh? Mmh. Mmh. Un, un de Je ne oh, fais pas besoin d'un Je quoi sinon on peut pas sinon on peut pas euh, participer oh, il lui manque un pour bon, pas fait c'est quoi ce truc me renseigner avant de lui demander alors et... pour gagner il faut remplir la zone de peinture de votre couleur plus que l'adversaire en face de vous et voilà bah... <rire> ouais, maintenant ça m'éclaire un peu mieux. Maintenant, je vais demander à la fille là-bas pour que je... Pour que... Qu'un ah, recours déjà... Oui, pour que je rejoigne ton équipe. Euh... Hey, je suis en fait... t'es désolé mais j'ai entendu euh, ta conversation. Oui, je pourrais rejoindre ton équipe. Le Splatfest. ah C'est vrai euh, je tu veux bien tu veux bien me... euh... oui pourquoi pas après t'es pas du coin ici non mais c'est si tu m'entraînes assez et ben euh, peut-être que voilà je pourrais le faire à partir de votre équipe tu crois pas ouais ouais je vais aller t'entraîner ok let's go je me demande comment s'en sortent les autres Sonic Sonic Ça va Non, ça va pas. Je sais Je sais pas. Ouais ouais Ouais, Je sais pas. là sais Je sais pas. Je sais pas. Je sais sais pas. Je là-bas. Ok Sonic. C'est pas drôle, Ah, c'est cette plaque. C'est pas, c'est pas de toi, le tueur. Si, maintenant, on oh, oh, Non, Non, non, suis pas très envie de jouer avec toi, Sonic, hein, pour l'instant. Euh, je dois retrouver mes amis. Tiens. Ouais. Ouais. Hein? Ah oh, non! Ah, j'ai le temps. Ici, on est. Ça ressemble à l'univers de Mario, mais c'est pas une chose. Je crois savoir où on est. Hmm. Eh oui, on est dans le Ah oui. Ah oui, j'adore cette zone là Hein ouais. C'était pas Sonic. Eh, eh Sonic eh. Qui, qui, qui, qui m'appelle Eh, euh, euh, Mario, t'as pas changé, non Non, non, non, moi, moi, moi c'est pas Mario. Moi, c'est Zo. Enzo Ouais ouais ouais. T'es italien toi Non Je suis français. Oh. Bon, non, je suis d'origine italienne. Mais bon, bref. Euh, pourquoi tu courrais comme ça Tu fuis quelqu'un Moi, fuir! Non, je suis discontent qu'on ait enfin battu Robotnik. C'est juste que je cours comme ça parce que je suis ultra heureux, tu vois. Même si t'es pas marié avec Amy. Une... Ta gueule, putain. T attends, t attends, t attends, t attends, t attends, Tu sais qu'Amy une... est morose. Bon, bah oui. Euh. Comment tu connais mon prénom en fait Et comment tu connais tout ça Bah en fait c'est que tu es, très es connu dans le monde entier, enfin, dans mon univers en tout cas. Je viens d'un autre univers. Ouais ouais ouais je viens, je viens d'un autre univers. Ok. Bah c'est cool de, de, de, de voir. Ok hein, bon bah... Bon bah plus tard Sonic. Ouais plus tard. Ah bon. Ah bon. Ah il y a un Big Ring. C'est la sortie, je crois. Non, j'y vais. Oh non, je suis où là Oh non, quand on un